Étape 05. Gestion des images. Plus le poids de vos images est petit, plus Google va vous aimer. En effet avec des images légères, votre site se chargera plus vite. C'est mieux pour vos visiteurs et la planète. Pour contrôler le poids des images de votre site, Google a créé un site Google Speed. Google Speed est un outil qui permet de tester la vitesse de chargement. Pour cela, il vous suffit d'indiquer l'adresse URL de votre site. Une fois fait, Google va noter sur 100 votre site par rapport à un smartphone et un écran. Puis il va vous proposer une liste d'images de votre site à optimiser. Pour optimiser au mieux vos images je vous conseille d'enregistrer vos images au format «JPG » par défaut. Au mieux le format WebP encore plus léger. Pour réduire le poids de vos images servez d'un logiciel de retouche d'image en supposant que vous avez Photoshop. Alors prenez l'option « Exporter pour le web ». Vous pouvez alors choisir le taux de compression de votre image. Puis choisissez une taille d'image raisonnable. Exemple de taille Shopping 800px 800px Blog 645px de large Bannière 1900px de large Galerie photo 1000px Voyons maintenant le nom des images. Renommez vos images avec des mots-clés. Remplacez les espaces entre les parts des tirets enfin enlevez tout caractère spéciaux. Voici un exemple artisan-plombier-toulouse.jpg